Une chose très célèbre auprès des développeurs SQL, enfin Transact SQL pour SQL Server, c'est le no-lock. Je voudrais vous montrer ce que c'est que le no-lock. Alors, c'est toujours un sujet de débat. Il y a des gens qui vont vous dire que c'est vraiment euh, le diable. Il y a d'autres gens qui disent que c'est pas très grave. Il y a d'autres gens qui veulent l'utiliser tout le temps. De mon côté, je vous dis tout de suite, moi, je ne trouve pas ça très grave dans beaucoup de situations. Mais l'important, c'est de savoir pourquoi et de savoir ce qui se passe. Et donc, de l'utiliser en toute connaissance de cause, on va essayer de faire ça. Ici, j'ai deux fenêtres, donc deux sessions, on voit la session 71 et 66. On va commencer une transaction dans la première session, et puis on va modifier un contact de notre base de données Pacha Data Formation, et on va évidemment poser un verrou d'écriture sur notre contact, puisque nous avons une transaction qui n'est pas encore terminée, on a fait une modification. L'instruction de modification est bien terminée, par contre, le verrou reste posé puisque la transaction, elle, n'a pas été validée ou annulée. Je me positionne donc dans une deuxième fenêtre, cette fenêtre, c'est un deuxième utilisateur qui essaye de lire la table « contact ». Eh bien il peut commencer à la lire sans problème, sauf que on en est là, et si on regarde ici, l'exécution de la requête est toujours en cours, donc « on » n'est pas encore rendu. Qu'est-ce qui se passe Bien entendu, je suis en train d'attendre la libération du verrou. Pourquoi Parce que dans SQL Server, nous avons ce que nous appelons un niveau d'isolation. Enfin, ce n'est pas dans SQL Server, c'est dans la norme SQL. Donc tout le monde a un niveau d'isolation. Et le niveau d'isolation par défaut dans SQL Server s'appelle « read committed ». Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir. On essaie de faire une lecture, mais on veut que la lecture ne puisse lire que des lignes qui ont été validées, « read committed ». Je vous ai écrit ici « uncommitted », donc ici c'est « read committed », c'est le niveau par défaut. Est-ce qu'on peut agir sur ce niveau d'isolation Oui, on peut demander un « read uncommitted », c'est-à-dire des lectures sales. Je vais ajouter ici, dans ma requête, je vais l'arrêter d'abord, je vais ajouter ensuite un « with » et entre parenthèses, le fameux « no lock ». Entre parenthèses de la parenthèse, ce « with no lock », c'est une vieille syntaxe. Vous pouvez aussi l'écrire comme ceci, je vais le prendre, ça va être plus rapide, read uncommitted. Ne vous inquiétez pas, c'est la même chose, il faut simplement que ça soit comme ça, en un mot. No lock et read uncommitted sont de parfaits synonymes, il n'y a aucune différence. Je me souviens, il y a très longtemps, quelqu'un me disait « mais non, ce n'est pas la même chose, il y a des subtiles différences ». Non, il n'y en a aucune, c'est la même chose. Donc, vous pouvez écrire no lock parce que c'est plus court. Vous pouvez écrire read committed parce que vous aimez la norme SQL et vous faites comme moi, mais peu importe, c'est la même chose. Donc si je fais un with no lock, l'exécution de la requête est terminée, et quelque part dans tout ça, je vais avoir un Simbad le marin. Alors je ne sais pas où il est, j'en ai 20 000, mais il est quelque part. C'est quoi le problème C'est que mon Simbad le marin, qui est ici, n'est pas encore validé, donc je suis en train de faire une lecture sale, je suis en train, potentiellement, de lire des données qui n'existeront jamais de façon cohérente dans ma base de données, puisque je peux très bien faire un rollback une seconde plus tard. Donc le no-lock, certes, c'est un danger, mais quelque part, si vous faites juste une liste de contacts et qu'il y a un contact en train d'être modifié en même temps, eh bien si c'est pour imprimer une liste pour la donner à quelqu'un, ce n'est pas très très grave. Par contre, dans des contextes où il faut que la transaction soit absolument respectée, ne faites pas ça. Dernière chose. Vous pouvez également généraliser dans une procédure ou dans votre session le withnolock en faisant un set transaction isolation level read uncommitted, ce qui veut dire que ça change le niveau d'isolation par défaut de votre session. Donc, pour les requêtes qui suivent, vous serez en nolock et puis vous pouvez plus tard revenir dans une situation de read committed en remettant votre session dans le niveau par défaut. Music